Écoutez moi les barres, Tapien, j'espère que vous avez bien cette vidéo. Vous allez voir la troisième vidéo de cette incroyable série des meilleurs decks pool 2. Je vous invite évidemment à regarder la première vidéo parce que je fais une toute petite présentation de pourquoi il est important d'être bon en pool 2 et ça va vous intéresser même si vous êtes bien avancé dans le pool 3, même si vous démarrez en pool 1. Pour tout le monde, c'est très important de bien maîtriser le pool 2, mais je ne, je ne vais pas vous dire pourquoi dans cette vidéo. Je vous laisserai évidemment regarder la première. Dans la première, il y a cette petite introduction avec évidemment la présentation du premier deck. Ensuite, je vous invite évidemment à regarder la deuxième vidéo et évidemment, je vous invite à regarder euh, cette troisième dans son entièreté et euh, les euh, suivantes euh, évidemment. Alors pourquoi déjà regarder toutes les vidéos du pool 2, tout simplement parce que ça va vous permettre de mieux maîtriser la méta. Connaître votre deck, oui, mais connaître surtout les decks des adversaires. Et vos adversaires, logiquement, s'ils sont bons, c'est-à-dire si vous êtes bien classés, devraient euh, plutôt jouer normalement les decks, évidemment, de, de, de, la, de la série de vidéos, on va dire, enfin de... Le... Les, les meilleurs decks pool 2, donc les vidéos que je vais présenter, il n'y en a pas euh, des meilleurs, c'est certifié euh, c'est certifié par, par moi, tout simplement. Alors, <rire> c'est certifié par moi. Donc, euh, le troisième deck, c'est tout simplement, et ça c'est un deck qui n'existe pas en pool 1. N'existe pas. Alors, si, il existe en pool 3, mais il est pour le moment, en tout cas, ça va sûrement peut-être évoluer, je l'espère. Il, il n'est pas très fort en pool 3, mais par contre, en pool 2, il est redoutable et il est génial. C'est évidemment le deck déplacement, tout simplement. Alors, le deck déplacement qui va utiliser comme carte clé. Alors, je dis qu'il existe en pool 3 parce que il y a des cartes qui se rajoutent en pool 3. Il euh, y a la, la Dagon ou le Dagger, par exemple. Il euh, y a d'autres petites cartes intéressantes, mais finalement, il a quand même un petit peu de faiblesse. En pool 3, il a pas mal naturellement de counter. Et en termes de points, parce que c'est vraiment un deck alors qui est assez tricky, mais finalement, il y a d'autres. En fait, l'avantage qu'il a en pool 2, c'est que c'est le seul deck qui est tricky. Le seul deck qui peut gagner des lieux qui sont bloqués, qui peut vraiment se déplacer, qui peut rendre fou l'adversaire. En pool 3, il y a pas mal de cartes qui ont un peu cet effet. Bah, juste une carte qui est comme ça, emblématique du pool 3, c'est le Docteur Doom. Docteur Doom, il va sur un lieu, mais il va également sur les autres. Et il y a, il y a leader, etc. Il y a pas mal de cartes qui font pas qui font pas ce que fait ce deck, mais en tout cas qui peuvent prendre plusieurs lieux. Euh, mais voilà, en pool 2, vraiment, il a cette puissance-là. Alors, les cartes-clés, c'est le Craven qui va prendre plus 2 euh, quand une carte est déplacée ici. Donc, lui, il se met sur le lieu et ensuite, dès que ça arrive vers lui, il prend plus 2. Donc, c'est très intéressant. Multiman, évidemment, la carte-clé qui va se déplacer et elle va laisser une copie d'elle-même euh, sur le lieu, mais elle va également se déplacer. Donc, forcément, avec Forge, c'est très fort pour lui donner plus 2. Avec Hulkbuster pour lui donner 4, c'est très très fort également. On a, euh, alors on a Chavez dans ce deck. Alors, il y a deux conditions pour jouer Chavez. Il ne faut pas avoir envie de top decker au tour 6. Et il faut euh, avoir vraiment un deck qui euh, prend beaucoup de puissance en jouant 11 cartes sur les euh, 5 premiers tours. Alors, on a envie de top decker à Imdal au tour 6. Mais par contre, on a vraiment envie de, de maximiser, d'optimiser euh, les combinaisons. Forge, euh, Multiman, multiman bluster Il y a Vulture également qui marche très très bien. Quand, une carte est quand elle, elle est déplacée, elle prend plus 5, donc elle est 8 pour 3. Par exemple, avec Iron Fist qui déplace à gauche euh, la prochaine carte, donc c'est super intéressant. Il y a Clock évidemment hein, qui va permettre de tout déplacer, donc ça c'est très très cool également. Le Nightcrawler, forcément, lui se déplace tout seul. Euh, donc ça marche bien avec le Kraven par exemple, il peut aller sur le lieu du Kraven. Pareil pour la Vision, Aimdal évidemment qui va tout déplacer à gauche. Donc, vraiment, on est sur un deck qui est cool, qui est compliqué. Alors, c'est un deck qui est compliqué à maîtriser pour le coup. Bref, let's go. On part euh, in-game. Alors, il y a eu le reset. Euh, J'étais euh, infini. Il y a eu le petit euh, reset, euh, reset de cote, j'allais dire. Enfin, reset de, ouais, de cote, de, de classement. Tout simplement. Euh, l'avantage, dans la, en fait, l'avantage euh, qu'ont les decks pool 1 et pool 2. C'est qu'il. Alors, c'est un avantage et en même temps, ce n'est pas un avantage. Euh, c'est qu'ils n'évoluent pas. Alors, ils évoluent un petit peu, mais finalement, ils ne profitent pas des pools, euh, du pool 4, du pool 5. Alors, vous pouvez évidemment dans votre pool 2 mettre des poules 4, des poules 5, si vous achetez directement les cartes, mais ça n'a pas trop de sens pour le coup. Euh, au début pool 3, vous, vous pouvez commencer à jouer du pool 4, du pool 5, mais finalement, l'idée du pool 2, c'est vraiment de bien maîtriser cette méta pool 2. Euh... Ah, intéressant. Parce qu'on a Iron Fist et Vulture. Après, on a... F ah, j'aime bien l'idée en vrai c'est assez strong, je fais Iron Fist ici Et je ferai Vulture derrière euh, Et ensuite j'ai Doctor Strange Donc vraiment le Vulture seul il va gagner la ligne Et on va peut-être attendre ça Oh, Ça c'est pas mal Déplace toutes les cartes posées ici sur d'autres emplacements aléatoires Donc on va jouer ça Il va se déplacer à gauche Dommage il y avait Kraven mais bon on n'a pas la possibilité de tout jouer donc oui on snap parce que c'est tout simplement les meilleurs decks du jeu hein, que je vous propose donc vraiment il faut snapper parce que vous allez avoir vite 60 70 80 de win rate donc snap et t1 ne donne pas d'informations sur votre main ne donne pas d'informations sur la situation et vu que vous avez un gros win rate ça va vous apporter énormément énormément de cubes bon on est un peu devant mais ça change pas bzef euh, donc ça c'est au tour 5 donc, je ferais bien un truc du style Doctor Strange qui ramène Vulture. Euh, Nightcrawler ici. Ouais, on va faire un truc comme ça. Donc là, on a un énorme Vulture. Qui vraiment, lui tout seul, va faire gagner la ligne. Euh, et en fait, on va jouer Craven à gauche. Et les cartes qui iront sur. On va Craven Forge ou quelque chose comme ça. Ou même on peut Hulkbuster, peut-être on va faire ça, on va Hulk Buster mais en, euh, en flat, entre guillemets, vous voyez, juste en 4 comme ça. Into Kraven, comme ça on profite de la tour Stark. La question c'est est-ce qu'on se déplace comme ça Ah ça me choque pas. Hein. Non parce qu'il se déplace avant l'activation du Kraven. Donc on va rester comme ça. Ouais, comme ça on profite de la tour Stark, Chang-Chi. Bon Chang-Chi ça nous recte pour le coup. Est-ce qu'on perd sur chang C'est pas sûr. Mais ça nous recte un peu. Après euh, sur Kraven, on est quand même pas mal parce qu'on va se déplacer sur la ligne. Donc on aura quand même beaucoup. Lui il peut se bloquer, ce qui peut être intéressant. Alors il faut faire attention, il peut avoir Blue Marvel. Vous voyez, on passe à 15, à 14. Donc on passe devant à gauche. Euh, C'est assez tricky. C'est assez tricky. Je pense que je vais abandonner le mid. Et en fait je vais faire Ah quoi que 6 le truc c'est que si bourine à gauche on est mal hein. bon, on fait Mdal mais ça n'a pas de sens Je peux Mdal ici Nightcrawler ici Ah le Nightcrawler il va aller au centre Ça n'a pas de sens Parce qu'à l'autre on faire ça et ça Là on rajoute 4 On passe à 19 mais il peut gagner ici Ah c'est pas évident cette situation C'est est intéressant d'ailleurs euh, On peut juste Chavez là et on déplace le Nightcrawler. Il y a combien de cartes en main 5. Il peut bourriner à droite. Écoutez, on va faire ça. J'ai une chance de perdre, mais je la joue. La question, c'est est-ce qu'il va pouvoir me battre oh, Il est déjà à 5. Ah, il est à 9, 9. 9. Et à gauche je perds, je perds à l'écart parce que je lui mets deux à gauche et à droite, ah dommage, dommage, dommage, ouais ça se joue pas à grand chose hein, ça se joue pas à grand chose, le problème c'est que bon là vous voyez il a eu le Changchi sur le Vulture, bon il a rien à dire hein. déjà on s'est donné une chance, alors à la fin on consite pas parce qu'on est en 2 pour 4, 2 pour 4 faut 30%, je pense qu'on a plus, 30, plus de 30% de chance de gagner. Donc on reste dans cette situation. Donc toujours le petit snap, hein. c'est pas parce qu'on perd, même une fois, deux fois, trois fois. Euh, voilà, faut avoir confiance au win rate. Tous les decks que j'ai que joués là, je les ai testés. Euh, j'ai beaucoup aussi, je farme beaucoup le, le pool 2. Donc euh, vraiment, le, le, on va dire le point le plus important même de toutes ces vidéos, c'est vraiment la confiance. Si vous me faites confiance, vous snappez. Alors après, euh, au début, si vous avez peur de snapper, ne snappez pas. Mais vraiment, je vous invite à snapper T1 avec ces decks parce que ça va vous donner un vrai vrai bon win rate. Enfin, un vrai bon average, pas win rate, pardon. Ah cube. Bon. Euh, ok, on va Craven euh, juste. On va juste Craven, je pense. Bon, en vrai, avec Elysium... Euh... Alors, Elysium, ça peut être pas mal pour nous si on trouve nos combinaisons. Parce qu'on peut avoir un deck un peu lourd avec pas mal de combinaisons lourdes. Oh il a le multi-man oxy. Bon par contre lui il a le multi-man qui est la carte clé. Mais si je la trouve avec forge, il y le ah zut. Franchement je peux presque attendre. C'est assez fou mais vu que mon... ma main elle coûte vraiment pas cher. Ouais. Je vais attendre ici. Je vais attendre un tour. Dans tous les cas, avant le tour 6, je pourrais tout jouer. Avant le tour 6. Alors c'est quelque chose qui est euh, très propre à ce deck là. C'est que parfois, on va pas jouer les cartes, on va attendre. Parce qu'en fait, en les jouant en flat, sans effet si je peux dire, on va perdre de la puissance. Donc euh, ça peut être quelque chose... Euh, Est-ce qu'on le joue maintenant Oui. Oui. Donc ça peut être quelque chose d'un peu particulier. Mais euh, d'expérience avec ce deck, euh, parfois il faut euh, attendre vraiment d'avoir le Vulture euh, ou le, tout simplement le Multiman. Par exemple là avec Forge, le Buster et Doctor Strange, je peux vraiment attendre de l'avoir et ça peut être vraiment cool. Après euh, le tour 6, ça sert à rien d'attendre jusqu'au tour 6. Vous voyez là j'ai Vulture, je suis obligé de jouer parce qu'au T6, je sais que je vais jouer de Chavez. Vous voyez l'idée Donc On se déplace là et là, on n'est pas obligé de le faire maintenant mais bah, techniquement on n'est pas obligé de le faire maintenant, on peut juste faire vulture, forge, forge, vulture, sur vulture. On va faire ça. On va juste faire ça. Et prochain tour, on fera. On, on fera juste une Chavez. Je pense que c'est pas mal. Ça dépend ce qu'il fait. Il fait le clock. Le clock est chiant parce qu'il peut multiman au mid. Après il est un peu bloqué. Et finalement, vu qu'il En fait, il a trop bourriné à gauche. Et en fait, son Mdal, il a beaucoup moins de sens. Enfin, si jamais il joue Mdal. Donc en fait, même si on a l'impression qu'on a, a fait une moins bonne sortie que lui, en fait, on est peut-être pas si mal. Là, on va pouvoir se déplacer. Là, là. L'avantage c'est que Vulture il peut aller au mid. Vulture il peut aller au mid. Euh... Avec le clock. Et en plus on peut... Et derrière on peut aller à droite. Donc derrière on le ramène à droite. Et on va euh, Chavez à gauche. Je pense qu'en termes de points on est quand même pas mal à gauche. Parce que le Craven il va prendre Vision, Nightcrawler... Donc il sera 6, plus 7, plus 9. Donc on sera énorme. Et en fait, au centre, on est... euh, à droite, on est gros. Parce qu'on a Vulture qui est à 9, qui prend plus 5 et qui reprend plus 5. Vous voyez Parce qu'il va ici et ensuite le Strange s'active. Logiquement. Hein. Donc euh, à moins qu'il m'invente euh, une fourberie, on, on devrait vraiment être pas mal. Donc vous voyez, le Craven là pour 2... De mana, on a joué un 6 de puissance, donc c'est strong. Le Vulture qui va à droite, donc il fait gagner sûrement la ligne. À part si Changchi, vous voyez, 19. Hein. Ok. Bon, comme prévu, on perd au mid. À droite, on écrase et à gauche, on écrase. Vous voyez Donc c'est vraiment tricky. Hein. Le Kraven avec Nightcrawler Vision, c'est hyper hyper intéressant. Pour le coup, c'est souvent 6 de puissance et pour 2, 6 de puissance, c'est énorme. Hein. C'est problématique ça, on arrive tranquillement, parce qu'en fait j'ai pas envie de perdre des crédits. Donc je me dis est-ce que j'accepte je... de perdre des crédits et je reste en pool 2 ou alors je passe un peu pool 3 pour la fin des vidéos. Dès que j'ai le temps j'essaye de tourner ces vidéos, mais, euh... mais en même temps je joue quand même, j'essaye d'optimiser mon compte. Hein. L'idée c'est pas juste de faire le compte pour les vidéos pool 2, pool 1. Euh, L'idée c'est aussi de pouvoir tryhard plus tard, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, quand il y aura des tournois sur le jeu et que j'aurai envie de tryharder sur les deux comptes. Bon je vois un peu long terme mais bon c'est aussi mon métier de commencer à visualiser les. les. les, les, les comment dire Un circuit compétitif et mon, mon comment dire Ma réaction par rapport. Enfin mon, pas ma réaction mais euh, qu'est-ce que je vais faire quand il y aura un circuit, vous voyez Mon action tout simplement par rapport à ça. Euh, okay. Et ça en général c'est bien de le prendre un peu en avance. Surtout sur ce jeu-là, encore plus sur un jeu comme ça où finalement payer ne sert à rien. Si tu payes, tu n'as pas plus de cartes spécialement. Enfin, un tout petit peu plus, évidemment. Hein, mais Il euh, faut quand même jouer pour monter la cote. Contrairement à un jeu de cartes classique, euh, sur un format traditionnel, Hearthstone, euh, Magic, etc., où tu mets un, un, un, un billet, et puis tu as tout de suite un, un, un pourcentage important de la collection, et après tu vas pouvoir construire des decks. Là, voilà, c'est du farm. c'est Tous les jours, tu dois un petit peu jouer, et ça, c'est plutôt cool. Le fameux snap, hein, quelle que soit la main, c'est important. Euh, on va faire l'Iron Fist maintenant. T2, on va rien faire, je pense. Ouais. Et on va Vulture derrière. On va Vulture à droite. Sur Asgard. Alors, je, je préférais... Je savais que j'allais tout le temps faire Iron Fist T2 ou T1. Donc, je préfère faire Iron Fist T1. Comme ça, si jamais c'est un lieu du style « Je peux pas aller dessus ». Oui. Donc là on va faire ça. Et on va aller sur Asgard, ce qui est plutôt pas mal. Ça nous permet de piocher des cartes. Ok. Donc là on va Craven ici, Clock ici. J'aime bien l'idée. Comme ça on va pouvoir là tour 4 a priori... Piocher des cartes. Et ensuite déplacer le Vulture à droite. Donc à droite en vrai il y aura Craven, Clock, Vulture. Donc ça suffira. Et, ben, et après il faudra essayer de quand même gagner les autres lignes. Et là Jones. Là on pioche deux. Ah oh, on a des spots sympas. Où on fait Vulture, Iron Fist. Et en fait on fait Multiman, Hull Et l'avantage c'est que bon à droite j'ai un milliard. Et en fait, j'ai quand même beaucoup à gauche et au centre. Parce que j'ai l'Imdal. Ouais, j'aime bien l'idée quand même. Donc lui, il est 7. Il va aller à gauche. Il va rester au mid. Après, je suis pas obligé de faire ça. Hein. Je peux juste faire euh, Strange pour ramener Vulture. Ok, donc ça, c'est un peu chiant par contre. Après, je suis de. Donc là, je vais peut-être juste faire un play euh, classique. Bon, Quoique, a... Mdal est pas si mal. Hein. Non, ça ramène trop à gauche. J'ai peur de perdre à droite ensuite. Ça ramènerait Craven, Clock, Vulture. Non, je, je perdrais. Je pense que je vais juste bourriner. Du style ça. <rire> ah, en vrai, autant faire ça et ça. Non, c'est pareil, c'est 7. Ah, c'est juste s'il si fait euh, Chang-Chi. Autant faire ça. Bon, à droite, il ne peut pas gagner. Il lui faut 12. Même pas. Non, même pas 12. Par contre, il peut Chang-Chi à droite. Ouais, dans l'absolu. Je fais quoi Je fais ça, hein, juste. Hein. À droite, je suis large devant et au mid, je bourrine. Sur Chang-Chi il peut gagner à droite Il peut jouer Chang-Chi dans son deck Elle qui ne gagne pas Parce qu'il prend le moins 2 de, du Necrochat. Donc sur elle qui ne gagne Victoire. pas Ok Ça monte, ça monte, ça monte très vite hein. euh, Vraiment c'est le point important je vais, je vais en parler vraiment à toutes les vidéos Mais c'est le point important Pour moi du pool 2 et du pool 1 C'est qu'avoir un bon deck vous permet de récupérer tellement de récompenses Tellement, tellement, tellement euh, parce que vous allez monter très très vite, 90 au moins, hein, c'est les 500 gold, 90 après, bon, infinite c'est pour le plus pour le, le côté sympa. mais Ok, plutôt pas mal New York pour nous, même si on en a pas besoin, mais là on va forge multi multiman et ensuite il y a 5 de puissance qui va se déplacer, qui va laisser 5, donc c'est vraiment très très gros. Est-ce qu'on a envie d'Iron Fist Alors, il y a un play qui est sympa avec Iron Fist. Et là, je crois, et ça. Je crois que ça proc à droite. Alors, je normalement. Le clock il proc sur la ligne où il arrive, mais il va quand même se déplacer sur la ligne au milieu. Donc prochain tour, je suis pas sûr de faire Doctor Strange. Doctor Strange, c'est vraiment une carte qui est tricky. Pour 3, bim, je te déplace et l'adversaire et je l'embrouille. C'est une carte qui, qui est vraiment très importante. C'est même souvent un T6 que je vais jouer. Ah, bah pour le coup. Bah pour le coup, Iron Fistle Buster, ça marche très bien. Pour le coup ça c'est vraiment une combinaison incroyable. Mais sinon il y avait Clock à droite et le Clock allait à droite, il statait la droite, genre il, il imprégnait la droite et ensuite ça aurait déplacé euh, le Clock au mid. Donc j'aurais pu faire Multiman à droite sans Créature à droite. Et là c'est pareil, le Multiman va se déplacer, il va laisser un œuf, vous voyez donc c'est une folie. Hein. Donc là j'ai juste à faire Clock ici. Il n'y a même pas besoin de faire Doctor Strange, franchement. Juste clock. Ouais. Donc là, on va pouvoir déplacer là. Là. Là, là, là. Et ensuite euh, on va faire Doctor Strange ici. Juste ça. Ça va d'abord déplacer le multiman et ensuite redéplacer le multiman. Donc là ça va faire vraiment des points dans tous les sens. Ouais donc normalement à moins de prendre un au humide. Mais normalement ça devrait être largement bon au mid. Vous voyez à gauche il manque un petit peu mais c'est pas très grave. En fait ça aurait pu prendre ce multiman là. C'est pour ça que là, il y, y a un espace libre, mais il aurait pu, y aurait pu avoir un multiman de moins ici et un de plus ici. Euh... Non, comment ça marche Je crois qu'il aurait pu avoir un de plus à gauche. Bon, en tout cas, les, les, les golds, je vais vraiment, vraiment les garder pour un pack. Hein. Franchement, euh, avec le temps, je risque d'avoir à un moment 5-6 000 de gold et je vais pouvoir acheter un pack à 100 balles. Il <rire> si y en a qui l'ont acheté avec les golds, hein, franchement. Euh, bon, le fameux snap, hein, quel que soit la main. En plus, la main est très, très, très, très, très, très cool. Euh... Ok. Forge, multiman. Juste ça. Bifrost. Donc, on va forge. Euh... Toutes... Déplace toutes les cartes à droite. Donc, euh, la question c'est est-ce qu'on veut. Oh, waouh wow, On avait déjà pas besoin de ça. On va faire ça. On va faire. L'Iron Fist ici. Et on fera Vulture qui se déplacera et qui se redéplacera. Donc, là, en termes de points, là, on a. Vous voyez, on, a, on va jouer T4. Si on arrête de jouer T5, si on arrête de jouer T6, on gagne la partie. C'est-à-dire que là, juste sur nos 4 premiers tours, on a gagné. Bon, grâce évidemment au Bifrost, hein. mais... Donc là, on a... Ah bah, en plus, c'est encore mieux. On a... Bon, en plus, on chatte, mais... Vous voyez, même avec Vulture, le Vulture, il aurait pris plus 10, là. Donc là, on fait le Hulkbuster. Qui va aller à gauche, donc il va mettre un Multiman, et ensuite, tout ça, ça va se déplacer. Vous voyez, le, le, le placement par rapport au lieu, il est important ici. Donc là, c'est une folie, hein. Là, on arrête de jouer, on a gagné. Mais même, on, même, je pense, si on joue contre un deck pool 3, on a gagné là. Enfin, peut-être pas parce qu'il y a des pool 3 qui font vraiment beaucoup de points. <rire> peut-être pas. Mais ça fait. C'est strong, hein. Décollage autorisé. Ok. Donc là, il a cloac. Donc on peut faire. Ah non, il a cloac à gauche. Waouh on peut se déplacer à gauche alors. Ah, c'est une folie bah, en vrai je joue rien C'est hein. juste ça hein. C'est que des 11 Bon par contre on se fait Changchi Mais en vrai on a que des 11 Sur tous les, les emplacements Donc euh, il faudrait qu'il y ait euh, Double Changchi pour gagner ouais, c'est incroyable hein. Gamora ouais, bon, on est... ouais Je pense qu'en vrai Vous voyez on n'a rien fait là On n'a pas joué euh, Vraiment le pool 3 On l'aurait battu Après on a eu de la chance Sur les lieux mais Ok bon Là, il a été. Euh... <rire> il a été bien. Il a, il a réfléchi pour le coup. Parce que parfois, il y en a, ils il jouent jusqu'au bout alors qu'ils sont larges derrière. Là, pour le coup, euh... il a été précautionné, on va dire, avec ses cubes. Mais vraiment, ça m'aurait pas choqué qu'à la fin, il joue un petit truc. C'est pas un bot. Hein. Même, même les non-bots. Euh... Alors, les bots font un peu, mais. Même les non-bots, parfois, ils vous laissent 4 points alors que. Le moindre 4 points vous fait gagner ou 5 points. Ok. Donc là on va juste Iron Fist Multiman Alors c'est déjà pas mal hein. pour deux, c'est 6 points Alors par... il faut pas non plus flood 3 points partout Vous voyez il faut pas Multiman 3 into Doctor Strange Parce que il y a des sorties qui peuvent être sexy genre Iron Fist Multiman Doctor Strange On a des Multiman partout mais c'est des Multiman à 3 donc à un moment, euh, si l'adversaire commence à jouer des dinos, euh, nous avec nos petits 3 là, euh, on, se fait bien, on se fait bien défoncer. Par contre là, ça a quand même du sens. Tout dépend Madro à vrai dire, mais... Ouais, on peut presque attendre pour Vulture. Hein. Franchement. Je sais pas. C'est 6 points. Non. Ça a plus de sens de faire ça dans le sens où... Baxter Building, il faut le gagner. Pour avoir plus 3 sur les autres. Et en vrai, Vulture, ça fait gagner le Baxter Building. Enfin, ah, pas tout le temps, mais souvent. Ah, c'est ça. Là, j'ai 8 tout de suite. Euh, je vais faire Aimdal sur le T6. Donc, on peut essayer de. Oh, waouh! Wow. écoutez, non, on bah, va Forge à droite. Multiman. Multiman ici. Ah j'ai un play. Forge, Multiman. Tour d'après, je fais Doctor Strange qui ramène Vulture au centre. Ah zut ça. Et, euh, et ensuite, Aimdall qui ramène tout ça à gauche. Enfin, en vrai, il y a peut-être juste Vision. J'aime bien quand même l'idée du Doctor Strange sur Vulture. search Strange sur Vulture. Ah non mais il va pas pouvoir se ramener à gauche. Parce qu'il va il va d'abord ramener Iron Fist Multiman à gauche. Donc non non non c'est pas bon. Je pense qu'il faut le laisser à gauche. C'est embêtant. Ah c'est assez embêtant. Peut-être je fais juste vision hein, c'est bourrin. Hein. Je crois qu'on va juste bourriner un 7 points en fait. Honnêtement c'est vraiment, c'est loin d'être mauvais Et derrière on bourrine un, une Chavez à gauche C'est vraiment bizarre comme play mais Est-ce qu'il n'y a pas plus tricky Est-ce qu'il n'y a pas un play où j'abandonne totalement à gauche Et j'essaye de gagner sur les autres lignes Bon c'est un peu bizarre hein, mais En gros il y a Doctor Strange qui ramène Vulture Donc Doctor Strange ici Qui ramène Vulture ça fait quand même beaucoup de points Vous voyez Faire un truc de ce style, hein. vision là et genre euh, ça, et ça, ça veut dire qu'on abandonne Baxter Building, mais on est bien sur les autres lignes. C'est bizarre comme play, hein. mais franchement, j'aime bien. C'est hein. ça, hein. je crois qu'on va partir là-dessus. Écoutez, c'est un peu tricky, mais je pense que c'est ce qui... En fait, ça dépend la... du niveau de l'adversaire. S'il est très bon, c'est un super play. S'il réfléchit pas trop, ou il joue aussi... En fait, s'il ne sait pas trop ce qui va se passer, bah, autant faire le bourrin à gauche. Mais j'ai l'impression qu'il faut jouer tricky ici. J'ai l'impression que sa plus grosse carte, il va sûrement la mettre à gauche. J'ai juste peur qu'au A... A... mid, ça ne suffise pas, mais... Ouais, l'armor, ça change rien, mais ça nous, on gagne là. Quoique, quoique. Ouais. Je ne sais pas jouer à grand chose, hein. Mais... C'était un vrai parti pris, là. Il y a vraiment deux strates, hein. Et si on avait bourriné à gauche, on aurait eu combien On avait Vulture à 8. Plus Vision à 7, ça nous faisait 15. 15 plus, il y avait quoi C'est tout, hein. Vulture, Vision, ça faisait 15. 15 et euh, moins 2. Moins 3, ça faisait 12. 12 plus 9, ça faisait 21. On est d'accord hein Donc, en fait, à gauche, on avait 21. Dans tous les cas, on aurait gagné à gauche et donc on aurait gagné sur les autres lignes. Mais bon, il a fait que Blade. hein. Typiquement, s'il fait un truc... Euh... Bah, en fait, si sa roquette, il la joue à gauche, par exemple, il y a un spot où il peut gagner. S'il fait roquette à gauche, Blade au centre, il gagne la gauche et après il gagne le centre, forcément. Parce que nous, on voulait euh, surtout gagner à droite et à gauche. Ouais, bon, c'était C'est intéressant. Bon je peux euh, Nightcrawler maintenant. Ah, déplace toutes les cartes déposées ici. Donc on va faire ça ici. Intéressant. On va peut-être Craven à droite. Craven sur Strange. Craven... Oh wow. Donc c'est ça. Hein. Ah non, non, non. C'est Multiman ici. Into Hulbuster ici. Into Doctor Strange sur Strange. <rire> bah ben voilà Il retourne à son académie le, le jeune loup Ah ok Formir c'est vraiment horrible hein. Merde Ah non c'est bon Ok On aurait pu forge On aurait pu faire un play vraiment décalé Du type forge Into Ulbuster Into Strange Qui était très cool aussi Mais je pense que ça ça suffit mais peut-être que ça a du sens Avec ce genre de deck hein. Ouais Bon là si on fait ça Non en termes de temps on... Je sais pas si on aurait pu Il y a un play Où on fait clock ici On veut craven Ouais Clock craven Un multiman là Un multiman ici Non c'est ça hein. On fait juste clock là Après on peut déplacer lui à droite Là on fait Raven. Si c'est ok Si c'est ok Ouais c'est ça Normalement Il s'active Ah bah ben, je sais pas s'il s'active on va voir Mais normalement il s'active quand même le Il meurt mais elle est détruite Mais normalement il y a son activation On va vite le voir Bon il met des, des monstres à gauche Et Je pense que ça marche Ouais ça marche Donc on fait Multiman ici euh, Bon on peut forge Ça mange pas de pain Quoique non hein, Parce que ça va faire Beaucoup de multiman Ça fait un multiman là Donc un là Un là Doctor Strange Qui ramène Un là Un là Et ensuite tout ça Ouais donc c'est ça Faut pas jouer forge On perd de la place sinon La question c'est Est-ce que le Nightcrawler On le déplace Je crois qu'on va le déplacer là Ah non on peut le déplacer à gauche On en a à gauche et en se déplaçant ils reviennent non c'est ça bon c'est un peu tricky hein. donc là le strange ramène les deux multiman donc ça fait copie ici copie là et là les deux multiman vont se déplacer ils vont rester sur la ligne et aller sur les autres lignes. L'avantage c'est que j'ai libéré la place pour le Kraven. Et le Kraven il va vraiment prendre beaucoup beaucoup de points. Et on aura derrière Chavez qui rajoute 9 points. Euh, ça se tâte bien. Vous voyez le Kraven là il prend son plus 4. Vous imaginez c'est un 10 de patate pour 2. À gauche on est toujours bien. à droite on est toujours bien. Vous voyez c'est strong. Hein et là on va juste bourriner. Euh... Oh là boum. En vrai euh, c'est une connerie hein. <rire> En vrai Forge Vulture c'était clairement meilleur Je fais Forge à gauche Vulture à droite C'est meilleur mais bon Alors, Je pense que ça change rien Oui, là autant réfléchir parce qu'en vrai rajouter 9 Sur une ligne où il y a 14 et une ligne où je prends Chang Chi, Mais dans tous les cas Après il y a peut-être des spots où il peut gagner Mais il faut un énorme malentendu c'est à dire Chang Chi à gauche Into petite créa à droite Logjo ramène Infinote Et en gros il gagne à droite il gagne à gauche Mais bon c'est un spot qui est rare mais en vrai il, il est cohérent quoi donc euh, là, c'est quand même une connerie ce que je fais, mais bon. Le héros de Galactus. Ok, on a Forge Multiman Strange, donc cette main est incroyable. Euh, je vais pas forcément Iron Fist. Je vais pas forcément Iron Fist parce que ça marche pas surtout. <rire> Accessoirement, ça ne marche pas parce que ça fera Forge qui se décale et on s'en fout. Ah, ça c'est chiant, ça décale totalement mes plays. Après, je peux Iron Fist Multiman. Maintenant. Et je pense que je vais retarder mes plays. Tant pis. Je pense que ça reste très très cool. Donc ce sera Forge into Multiman into Strange. Ça fait T3, T4, T5. Et j'ai la possibilité de piocher Buster qui marchera bien aussi après. Donc on va faire ça. Cosmo, ok, il le joue maintenant, ça me va C'est un peu chiant mais Waouh, ça a utilisé le snap. Bon, faut faire gaffe hein. Parce qu'il snap, parce que je, lui ai, je, je bloque mon Strange Je peux pas Strange à droite Donc autant jouer Multiman ici Je pourrais pas Buster, hein. c'est Reveal Je pourrais pas Ulbuster sur Multiman Mais c'est pas très grave en fait l'avantage c'est qu'il fait pas beaucoup de points à droite hein. Alors il... Bon Sunspot c'est un peu chiant Mais en vrai je peux juste faire Vision enfin, Tout dépend ma Oh Ça change rien hein. Je fais juste vision ici Ou alors je fais Strange Non mais Strange sert à rien Je crois que je vais juste Vision En fait je vais juste bourriner à droite Et je pense en bourrinant à droite je peux gagner Je suis pas fan, hein. je vais juste vision de Chavez. Ça veut dire que là je fais vraiment une stratégie no brain. Et je peux pas, en fait il m'a bien bloqué. En fait c'est pas, cos... pas le Nexus qui me bloque, c'est le Cosmo. Parce que Nexus en vrai c'est pas très grave, je peux faire tous mes triggers. Et ça, f... ça aurait fait beaucoup à droite et beaucoup sur les autres lignes. Ouais. Et euh... après dans son deck il peut y avoir Dino, hein. Sunspot, Cosmo. Le Dino est pas choquant. Je hein. pense qu'il aurait peut-être joué T5 le Dino. Prends le risque. 4 pour 8. Faut 30%. Dino, GG. Bon, rien à dire. Hein. Rien à dire, rien à dire. Là, on perd 8. Alors, on peut ne pas prendre les 8. Euh, on doit jouer, je pense, quand même. C'est le bon play ici de perdre 8. Parce que c'est 4 pour 8, donc 30%. Les 30%, on les a, je pense. Hein. Euh, bon, après, ça dépend de votre caractère. Moi, je suis un peu optimiste. Donc, parfois, je peux avoir 28, 27 et considérer que c'est 30%. Euh, après le calcul, on le fait pas, c'est jamais parfait, hein. c'est un calcul par rapport à globalement. En fait on part d'une base de 50-50 et on se dit, est-ce qu'on est un petit peu derrière 50-50 Et après on enlève 10-10-10-10, voilà. Enfin, moi je fais comme ça. Euh... Ouais, Iron Fist Multiman oh. Bon, ça Trollers T1, ça mange pas de pain. Ne pas oublier le snap. Donc, ouais, c'est une game un peu Nexus plus Cosmo. J'avoue que c'était un peu chiant. Euh. Ok. On va Craven ici. Donc, là, on va. On peut Iron Fist Multiman si on veut. pas évident juste vulture ouais il y a un play un peu bizarre mais juste vulture ça me va ou alors je fais multiman vulture je peux faire un play un peu bizarre où je fais iron fist ici et multiman ici en fait j'ai pas envie que mon craven soit boosté j'ai envie que mon multiman soit. Vous voyez la, la difficulté du deck quand même Il y a tellement de spots différents. Comme ça, c'est juste le multiman qui se fait booster. Ensuite, je fais vulture. Ah Bah écoutez, c'est pas la même. Écoutez, c'est pas la même. Alors, euh, par contre, on va pas jouer sur la droite sinon on lui donne quand même un. On lui donne pas un euh, le Buster. Hein. On lui donne un multiman à 7. Donc c'est un peu con. Donc on va ici se déplacer et finalement on fait ça. Ok. Vous voyez, l'idée c'était de faire Doctor Strange à droite. Qui aurait ramené un Multiman Et un Vulture Et là le Buster évidemment c'est clairement mieux L'idée c'est d'attendre Je peux pas attendre Forge À un moment je suis obligé de jouer au Multiman Par contre le Buster euh, Oui ça fait des trucs sympas quoi Donc là on va Doctor Strange On va ramener le Multiman là Et on fait juste Clock On est pas obligé Après on a Imdal en vrai non, On n'est pas obligé On a Imdal. Je pense qu'on va juste faire Doctor Strange qui ramène un multiman à 10. Enfin à 7 plutôt. Ça devrait être ok. On finira par Aimdahl au mid qui fera un multiman à gauche. Et euh, remplir le mid aussi. Là j'aurais rempli toutes les lignes. Ça se passe pas si mal en vrai. Est-ce que dans ce cas là je peux Aimdahl à gauche Normalement, hein. je pense que c'est ce que je vais faire. Gamedal ici, je ramène Multiman là, je ramène Multiman, Multiman, Multiman, plus Strange et ouais non on a vraiment des points partout. Hein. On peut se faire bloquer par Cosmo parfois. Vous voyez là le Cosmo il nous a emmerdé quand même la gamme d'avant. Alors c'était aussi Cosmo plus, c'est vraiment une combinaison de deux. Hein. Euh, s'il y a que Cosmo on gagne et s'il y a que le Nexus on gagne, mais Cosmo plus Nexus euh, voilà, c'était chiant. Et euh, surtout, Cosmo, c'est une carte qui est pas mal jouée en pool 3. Autant en pool 2, vaut mieux jouer en champ presque. Euh, ou des Chang-Chi, des choses comme ça. Autant en pool 3, le Cosmo, c'est vraiment très fort avec les surfeurs avec euh, tout. quoi enfin Il y a, y a tellement de triggers. Les effets euh, reveal sont plus joués que les effets continu en pool 3. Encore que, Knull euh, reste une excellente carte pool 5. Hein. Il vole les effets continu. Bon, va-t-il jouer Va-t-il partir le truc, c'est qu'il peut se dire, il n'y a pas forcément Dal. Parce que là, c'est vraiment un play où Heimdall me fait gagner. Mais si j'ai pas Imdal, il peut peut-être espérer. Je dis bien espérer gagner. Mais ça reste chaud parce qu'il. Remarque qu'il est devant sur deux lignes. Donc il se dit, s'il n'y a que Chavez chez mon adversaire, ce qui est possible. Hein. Les listes, euh, même les listes, on va dire, pas très optimisées, vont quand même jouer Chavez. Enfin, compter dessus, en tout cas. Ok. Ah merde, j'avais tout ça. Donc là, il ne faut pas cliquer. Hein. Je peux cliquer sur ça. Je peux cliquer sur ça d'inquiétude je ne meurs pas je peux cliquer sur variante mystère ok voilà je vais pas cliquer sur les crédits parce que sinon je vais vite, trop vite dépasser donc là j'ai quand même pas mal de crédits en backup j'ai 500 plus 400 900 plus 250 1150 plus 1350 vous voyez j'ai 1350 crédits en backup donc vous voyez là le pool 3 je vais vraiment croquer dedans à pleines dents pour le coup mordre dedans, à hein, plein dedans. Mais, euh... mais ouais, j'ai envie... vraiment pas envie de passer pool 3 avant la fin de la vidéo, parce que je risque de jouer contre des decks pool 3, et ça a beaucoup moins de sens aussi. Parce que là, l'idée, c'est, certes, je vous apprends à jouer le deck, et je vous apprends aussi à avoir un enfin j'espère en tout cas, à avoir un raisonnement contre les decks adverses, en se disant, s'il a ça, il peut avoir ça. S'il a ça, il peut avoir ça. Le pool 3, il y a trop de decks, et donc ce raisonnement-là, parfois, c'est, s'il a ça, il peut avoir ça, oui, mais on est en pool 3, et le gars, il a peut-être pas la carte. Donc, en fait, euh, c'est what the fuck. On va attendre un peu. En vrai, avec ça, c'est comme si on avait euh, toutes nos cartes coûtaient moins 1, plus ou moins. Je pense qu'on n'est pas obligé de faire forcément Forge into Vulture. On peut vraiment attendre d'avoir de la pioche et de. Voilà. On peut avoir du mana. C'est vraiment la clé. La, la, la clé de réflexion de ce deck c'est on peut avoir du mana flottant. Et parfois, c'est bien d'avoir du mana flottant plutôt que de curver, curver, curver. Bon quand il y a ça pour le coup c'est pas la même Ouais quand il y a ça c'est pas la même Storm Ok. Bon Storm c'est vraiment pas une carte qui nous pose problème hein, Avec du Heimdall, du Vision Pour le coup c'est même une carte qui va l'embêter lui Ok Là, on va juste vulture. Euh. Non, ça en fait. OK, vulture c'est gros. Hein. En fait, je vais vulture au centre parce que. Voilà, en plus, c'est avec ça. J'ai peur qu'il me fasse Professeur X au centre. C'est con mais. J'ai peur qu'il me fasse professeur X. Bon, le problème c'est qu'on n'utilise pas trop les déplacements là. Ça peut être un peu problématique pour le moment. Après on est que tour 4. On hein. a Kraven qui est pas mal. On a Kraven ici. Culture. Ça, je peux le déplacer à chaque tour. Ça, c'est dé... qu'une fois. Donc là, on va déplacer vision. Ah non, ça se déplacera après. On reste comme ça. Bon, en vrai, je peux faire strange. Hein. Ça ramène vision. Hein. Ah non, bah, je le déplace après. autant. Non, non, on va rester comme ça. Bon, on n'est pas incroyablement bien pour le moment. En vrai, au mid, il a beaucoup de points. Après, à gauche, on est vraiment bien avec ce Craven. Le Vulture va être pas mal au mid. Je pense qu'il y a quand même des spots sympas. Petit man, on s'en moque. Je crois qu'on va faire vision ici. Et je crois que je vais Emdal ici. Ou alors je l'attends. Non, je vais Emdal maintenant. Ouais, j'aime bien. J'aime bien le play. Parce qu'en fait, ça booste mon Kraven. Et... Ah j'aime bien l'idée Et en fait j'ai euh, mon Vulture à 8 au centre Plus ma forge Et j'ai quand même Et ça ça peut être quand même intéressant C'est à dire j'ai quand même mes 8 points à droite Ce qui fait que si je veux Je peux quand même faire Strange à droite Qui ramène Vulture Donc j'ai quand même la possibilité de dire Eh hey, mon coco euh, en fait à droite je vais me battre et je vais gagner donc, je, je lui donne pas trop d'indications en mode bah vas-y bourrine à gauche et euh, celui qui gagne à gauche a gagné. Si moi j'ai gagné le centre et que lui il a gagné à droite, par exemple. Ok. Ça c'est incroyable hein, parce que là le Craven il prend sa stat à lui. Vous hein, voyez Là, le Craven il voit des cartes se déplacer, il se dit Ok. On a bien fait de le faire maintenant parce qu'il aurait pu vraiment. En fait, je pense qu'à sa place j'aurais attendu le T6 en mode j'ai une carte surprise incroyable. Enfin, c'est pas surprise en vrai parce qu'il y a White Queen, mais. C'est juste moi qui n'étais pas concentré là-dessus. Ok. Donc, à gauche, on est énorme. Au mid, on a... En soi, on fait ça et ça et on a gagné au mid, non A noter qu'on peut totalement abandonner à gauche si on le souhaite. Hein, avec le Multiman, avec le Doctor Strange qui ramène Kraven. Après, c'est ce qu'on peut faire. Hein. On peut faire Doctor Strange qui ramène Kraven. Ah non, on peut pas au mid, je suis bête. Doctor Strange à droite un peu énervé j'ai 11 je ne gagnerai même pas là je pense que je vais. ah ouais mais c'est un peu relou là non, mais je, vais... je vais gagner à droite je crois je crois que je vais abandonner le mid en vrai je fais ça, ça j'ajoute 12 c'est énorme là je fais Ça, enfin, en vrai je préfère ça il ne gagnera jamais ici je peux même faire... Ah non, non, non. Je vais rester comme ça. C'est pour ça qu'il puisse me battre à droite. Parce que moi, j'ai autant de points que lui, plus vision. Bon, ça, ça peut être chiant si ça chope vision, par exemple. Ou si ça chope euh, Craven. Bon, je chatte. Enfin, je chatte. Je déchatte pas, en tout cas. Je sais pas si on peut dire que je chatte parce que j'ai beaucoup d'avance à droite. Mais en tout cas, je ne déchatte pas. Typiquement, si ça tue Kraven, il gagne. Euh, vous voyez l'écart à droite, si ça tue Vision, je gagne quand même. Si ça tue Aimdall, je gagne quand même. Donc j'ai quand même des spots où je gagne quand même. Hein. En fait, il faut juste qu'il chope Kraven. Je pense qu'il n'y a que Kraven qui le fait gagner. Mais à ce moment-là, quand il le révèle, il y a Aimdall Vision. Porsche, Créa, Créa, Créa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 Créa. Donc en fait, il a une chance sur 6 de gagner en butant Kraven. Donc la probabilité est très bonne pour moi. Mais ça reste quand même une chance sur 6. Donc euh... Ok. Voyez on n'a pas perdu beaucoup. Hein. On, on monte vite. On prend des 8. On prend des 4. Et, euh... et voilà. Parfois on perd 8. Voilà. Parfois il y a des situations où ça va se jouer sur des 50-50. Moins avec ce deck quand même. Mais euh, bon... Globalement, c'est pas très grave de prendre des... De... En fait, c'est là où j'aime bien, moi, snapper T1 avec des gros decks. C'est que même quand vous perdez 8, ça, ça s'équilibre vite. Vous voyez ce que je veux dire Parce que justement, les 8... Enfin, vous, faites des... vous pouvez faire un moins 8, mais vu que vous faites que des plus 4, plus 8. Par contre, quand vous commencez à jouer petit bras avec des 1, 2, vous snapez pas. Le moindre 8 qui tombe, c'est la fin du monde. quoi Ok. Bah typiquement, euh, j'ai oublié te... de pardonner. Euh... Oh, sympa ça Bah typiquement, Domaine de la Mort c'est plutôt bien pour nous Parce qu'on va pouvoir se déplacer, ça, on va pouvoir ça. y aller dessus Euh, ok doki Je sais pas comment ça marche, Hellbuster sur Nightcrawler Mais je pense que ça tue mon Nightcrawler je veux pas tenter le diable <rire> mais je pense que ça le tue je veux juste faire strange je vais juste faire ça on mange pas de pain culture donc on fait iron fist culture là Ouais, J'aime bien l'idée A noter que la carte On l'a vu hier hein, Enfin hier dans la, de, dans la vidéo numéro 2 Des Pool 2 C'est que On a vu un spot un peu particulier Où en fait Le Le lieu La carte s'imprègne du lieu Et ensuite Elle active son effet Donc on s'imprègne du lieu On se déplace Mais Le lieu nous a quand même imprégné Donc si on va là Et qu'on va ici Ensuite on, a, on est quand même imprégné de la mort on a vu hier avec de l'armure. Il y avait armor. Pas hier. Euh, il y avait armor. On s'est déplacé. C'était le domaine de la mort avec armor. J'ai mis ma créa. Elle s'est déplacée. Donc logiquement, euh, soit elle est ici et elle meurt pas. Soit elle est là et armor. Mais en fait, elle est quand même morte à gauche. Parce que elle a pris le dot de la mort. Et elle est allée sur la ligne où il n'y avait pas armor. Vous voyez Je ne sais pas si vous suivez le raisonnement. Mais c'était assez dingue. Euh, ok, Doki. Okay. Bon. On peut vision. On peut strength. qu'on va juste tranquillement juste ça je crois et on va juste faire ça Iron Man Ok C'est intéressant de voir Iron Man Parce que La ligne à gauche En vrai elle fait un peu peur un peu peur. La ligne à gauche Elle fait un peu peur Donc euh, Mais je peux quand même y aller Je à dire J'aime bien je crois juste Mdal en vrai non Mdal ici je Gagne à... au centre je Gagne à droite Et je gagne à gauche un peu trop au centre. <rire> j'ai l'impression. Peut-être c'est une connerie. non il y a vision juste à gauche. Genre à droite, j'ai 11 d'avance. Donc, pas mal. Bon, je prends Chang-Chi, mais en fait, je peux vraiment bourriner à gauche. Je sais pas si c'est bon, mais lui, il part de 0. Hein, donc, même s'il fait un gros truc. Euh... Là, je suis à 8. Ah, je sais pas, c'est peut-être un peu dangereux. Et je vais à Imdal ici, mais je suis pas serein. En fait, j'ai. Ouais, je, je suis vraiment pas sûr du play. Je pense que c'est une bêtise. Je pense que j'ai fait une bêtise dans cette partie. Car les Twitch. Ouais. Killmonger. Ouais, non, j'ai fait une bêtise. Fait une bêtise. Euh, ouais. Rien à dire, rien à dire. C'est ma faute. Vous voyez, cette gamme, elle est... elle est gagnable, hein, clairement. Elles sont toutes gagnables. Hein. Le deck est trop pété. Elles sont toutes gagnables Mais là j'ai vraiment fait une bêtise trop... En fait j'ai trop mis de points J'aurais peut-être dû faire un li... une... une ligne de play avec Cloak C'est quoi ça Euh Là c'est pareil j'ai pas envie de cliquer Je vais laisser stacker euh... Je sais pas d'ailleurs si à la fin du mois On clique pas Ah ouais on le perd hein, je pense Faut faire gaffe Ou alors ça nous le donne gratuitement Les, les season pass euh, pas cliquer Voilà on va bourriner hein. Euh Ouais non là vraiment c'est vraiment une grosse connerie de ma part Pour le coup j'aurais dû clock à gauche Et comme ça ça permettait d'avoir vulture Et en vrai même avec son Iron Man il aurait pas gagné Et j'aurais quand même pu Parce que le mid il était facilement gagnable et Avec Domaine de la Mort et en fait j'ai trop bourriné au mid et ouais, non Vraiment c'est une erreur bêta Ça arrive hein. Ça arrive ah. bah, En vrai les Hulk c'est meilleur que des Multiman Hulk Buster Clock hein. Même si Même si même si <rire> Oh bon, On a bien fait, hein bon, En vrai, ça aurait cassé de façon nos dynamiques. Bon. En espérant qu'il n'ait pas un Hulk de plus. L'avantage, c'est que je peux abandonner à gauche et envoyer mes Hulk sur une autre ligne. Donc ça, c'est quand même assez gourmand. Je peux dire... Euh, je peux même envoyer qu'un seul Hulk. Je fais un Hulkbuster sur un Hulk... Donc il est plus gros que les autres. Et ensuite je fais Doctor Strange qui ramène un Hulk. Après ça veut dire que ça me fait perdre dans tous les cas à gauche. Parce que si c'est 3 Hulk contre 2. Ouais. Donc là bon. En vrai c'est bien parce qu'il bourrine à gauche. Donc en fait moi j'abandonne à gauche. Donc là il faut qu'on gagne une autre ligne. On a Doctor Strange qui fait gagner la ligne. Ça c'est sûr. Maintenant il faut qu'on gagne euh, ouais sur les autres. Bon ça c'est gros quand même carte ok c'est une bonne nouvelle qu'il aille à droite ah non il va pas à droite vulture ok ah c'est chiant ah c'est chiant là ok white queen sur Chilk, ok Enchantresse. on va passer Prochain tour, on va faire un play assez, euh, assez tricky. En vrai, c'est vraiment le genre de game. Sans Doctor Strange, on a perdu. Mais en vrai, avec Doctor Strange, il y a vraiment moyen de faire des jolies choses. En gros... Est-ce qu'on essaye de gagner au mid ou à, à droite En fait, ça dépend de où il va mettre sa Shihulk, quoi. Ah, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. C'est pas trop. On a le droit d'abandonner aussi. Hein. Et on joue 2 pour 4. faut 30%. Donc c'est bon. Ah ben C'est bon. Ça me va. Euh... Après, il y a un play un peu... F... Je crois que En fait, ça dépend du Strange. La question, c'est est-ce qu'il va essayer d'aller au mid Il y a Vulture. Redéplacer Vulture, mais je pense pas. Aimdal. Je fais Strange ici et je fais Shihulk à droite. Je pense qu'il va chiole car... Alors, je, vais, je vais faire ça, tant pis. Pas bah, tant pis. De toute façon, c'est 55 Pour moi, c'est un 50-50 ici. Tout à l'heure, on en parlait. On disait qu'il n'y en avait pas beaucoup avec le deck. Pour moi, là, ici, on est dans un 50-50. Typiquement, si super... Ah, wow. Attends, mais c'est bizarre. Il a pas joué chiolque. Il l'avait en main, non ah, Il a pas voulu. Elle coûtait trop cher. Attends, on est d'accord. Il avait chiole en main. Et autour d'avant, Ah, ça Shulk, elle coûtait 3, et il voulait faire Knul plutôt plutôt que Shihulk. Ouais. Ouais, ah, il a voulu faire Knul plutôt que Shihulk. Bah, écoutez, on a des, ça fait ça trigger, hein, par contre, d'avoir des notifs partout et de ne pas pouvoir cliquer. <rire> C'est vrai, t'as envie de cliquer. Sur ce, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à un petit peu mieux comprendre euh, le pool 2, voilà, que ce deck-là aussi, euh, voilà, vous avez... Vous avez... J'espère que vous avez eu pardon, un coup de cœur avec et que vous allez, euh, euh, vous allez monter euh, finalement le, votre, votre classement. Merci à tous. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde